What's ça, Jean de l'Internet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis, aujourd'hui je suis sur Illusion PVP les amis Vous allez me dire, écoute, encore une vidéo de présentation Et eh bien oui les amis, il y a beaucoup de serveurs qui en ce moment Vu que c'est bientôt euh, la fin des vacances, donc il y a plein de serveurs qui etc Donc j'en profite pour faire quelques petits euh, dollars, en espérant que ça vous dérange pas Bien sûr, de toute façon, toutes les vidéos qui sont rémunérées, vous pouvez le voir en bas de la vidéo Il y a un petit truc qui est marqué... Euh, Promotion rémunérée, un truc comme ça, ou euh, dans les délires comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, les amis, un serveur plutôt intéressant parce que il y a beaucoup de rapports avec Fortnite. Donc on peut voir que les fondateurs, c'est des joueurs Fortnite qui kiffent Fortnite de ouf. Je sais pas pourquoi, mais j'ai 30 FPS en ce moment. Euh, c'est sûrement parce que mon PC il est euh, à la mort. Donc, euh, mon PC. Mais aujourd'hui, les amis, j'ai plein de trucs à vous montrer. Donc, vraiment, vraiment euh, sympathique ce serveur. Donc, vous n'allez pas dire, vous allez pas pouvoir dire Ouais, il fait ça juste pour la dune parce que le serveur, il est vraiment bien. Choisis les serveurs que je présente. Et aujourd'hui, les amis, euh, c'est Illusion euh, PVP. Pourquoi je ces serveurs-là Premièrement, parce que comme vous allez pouvoir voir dans la description. Ils ont un truc assez professionnel, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Icons, regarde, on a un document où tu peux voir toutes tout, tout les nouveautés du serveur. » Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, en gros, il y a des nouveaux armures, mais un truc assez intéressant avec ces armures-là, c'est que, euh, juste au passage, vous pouvez vous aussi suivre la présentation euh, en ce moment sur votre deuxième écran ou derrière plan. Vous avez un lien Google Doc dans la description que vous pouvez regarder les mêmes choses que je regarde présentement sans nécessairement être connecté au serveur. Donc, vous allez pouvoir voir les mêmes images, les mêmes explications, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse quelques instants pour l'ouvrir et vous allez pouvoir revenir à ce moment-ci de la vidéo. Donc, il y a des nouveaux armures. Donc, les nouveaux armures, c'est quoi Il y a quatre euh, types d'armures. Donc, la commune épique, rare, légendaire et la royale. La royale, on va en parler un peu plus tard. Commençons par la commune, l'armure la, la, en cuir, donc quand vous craftez une armure en cuir, elle a la même durabilité de coup de pvp que euh, la légendaire, que la sel en diamant dans le fond Et euh, sauf qu'elle a des restreintes, donc elle prend le même dégât que la celle en, en diamant, mais vous avez moins de durabilité, vu que l'armure en cuir vous savez elle a pas beaucoup de durabilité Vous avez une limite d'enchante aussi, donc si je me trompe pas, la limite d'enchante sur le cuir, le cuir je crois que c'est ici, euh, non c'est l'autre côté le cuir, elle, à la limite d'enchant, c'est protection 2 et un breaking 1. Et comme vous voyez ça, le craft est un peu différent. Donc c'est du fer avec du, euh, du truc comme ça, voilà. Et ensuite, vous pouvez crafter aussi comme j'ai dit l'armure en diamant. Donc l'armure en diamant, elle, c'est la même chose, c'est une vraie armure en diamant. Elle elle s'enchante protection 4 un breaking 3 le max. Et ici, on a l'armure en gold. Euh, donc voilà, ça elle, elle protection limite c'est protection 3 un breaking 2. Et la dernière, qui est la royale, si je me trompe pas, c'est avec de l'émeraude. Vous pouvez crafter cette armure-là avec de l'émeraude. Donc, voilà, celle-là, c'est production protection 3, unbreaking 1. Euh, non, ça, c'est la épique, excusez-moi. Donc, la épique et la royale, je crois qu'on peut l'obtenir seulement aux events, euh, PvP, ces trucs comme ça. Je sais pas comment obtenir la royale, ils m'ont pas expliqué vraiment. Mais en gros, on va revenir à ça. Donc, si j'ai une armure en fer, en or ou en cuir, la même, euh, je prends les mêmes dégâts que si j'avais une armure en diamant. Donc, toutes les armures sont équivalentes à l'armure en diamant, sauf que chacun d'entre elles ont un... Euh, un enchantement limité, donc voilà, la royale c'est dans les events, comme vous avez dû vous en douter ensuite, il y a l'armure royale, comme vous voyez non craftable, obtenable uniquement en gagnant des events, protection 4, break... euh, protection 5, un breaking 5, ensuite on a le dash tick, donc ça c'est un truc assez cool, au pvp vous allez pouvoir vous propulser un peu vite fait comme ça avec les droits ça fait un petit, avec les gauche ça fait un gros, donc c'est plutôt intéressant gros, petit, vous pouvez faire des combos comme ça bien sûr il y a des cooldowns, etc c'est juste que moi j'en ai un qui est admin, comme vous voyez admin et comme ça, pas de cooldown, donc voilà il y a une durabilité aussi, ensuite on a la le kit TNT, donc ça c'est une TNT plutôt intéressant. Vous avez jusqu'à 5 fois Vous avez des chances d'obtenir des items euh, des, des trucs gagnants ou des trucs perdants donc soit vous allez pouvoir avoir hmm. Pardonnez-moi, vous avez pas, je vais avoir 5 fois plus puissant, remplacer toutes les blocs par de la cobble, expose toutes les blocs, retire euh, l'eau. Donc ça c'est si vous la lancez, vous allez avoir des chances que ça soit un truc positif. Et le truc négatif c'est faire apparaître de l'eau, faire apparaître de l'air, remplace les blocs par de l'obsidienne. Donc voilà, c'est là c'est obtenable euh, dans le shop, donc slash shop, ou obtenable via le battle pass, donc le Illy pass ou la clé XP. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Les, les classements, donc voilà, vous pouvez euh, toutes les, fins de, les meilleures factions seront qualifiées pour un tournoi, donc voilà. Le passe donc c'est comme dans Fortnite les amis, le Battle Pass, vous avez un passe et c'est plutôt intéressant parce que quand vous l'achetez, vous, vous pouvez l'acheter avec euh, Slash Pass, vous pouvez acheter vous cliquez ici, vous l'achetez, le passe ça coûte euh, 15 euros, 10 euros, je sais pas exactement. Et vous débloquez des paliers, donc pour l'instant moi j'ai le pet Bambi comme vous pouvez voir autour de moi il y a un Bambi euh, Voilà juste là en haut vous voyez ça c'est mon Bambi parce que moi je suis, je suis niveau 1 Ensuite, vous, plus que vous montrez vous pouvez avoir des titres, donc des titres de tower, kit premium, pig zombie, des levels, des oeufs d'XP, des trucs comme ça Et plus que vous montrez de paliers en faisant plein de trucs, donc les quêtes journalières, donc chaque jour il y aura des quêtes et chacun de ces quêtes là va vous faire monter de paliers les amis on peut débloquer des pets, des trucs, des, des, des, vraiment des systèmes intéressants. Jusqu'à même débloquer des spawners, des grades, de l'XP, de l'Nokie TNT comme vous voyez ici. Euh, Deux Nether Stars, vous pouvez gagner aussi si je ne me trompe pas. Ouais. Ok, je ne sais pas c'est quoi mais on va, on va voir après. Des Livre 3 des Creepers, des grades VIP, des plein de trucs que vous pouvez obtenir. Tiens tu peux tester, c'est des potions Flak. Oh, Nice! Nice! C'est cool ça comme site de potions, ça, ça doit être obtenable aussi euh, dans les distributeurs à potions euh, Pas dans les distributeurs à potions, dans passe Pass, pardonnez-moi mes amis euh, Les pets, donc ça c'est des amis qui vous suivent partout euh, Donc attendez Nanana. Oh On peut avoir des pets qui nous donnent des avantages en fait, comme Speed 2, des trucs comme ça Nice! Slash pet pour adopter notre premier compagnon Donc nous on a un compagnon de merde mais on peut le monter d'XP, lui donner des, des trucs, changer l'apparence Oh nice, acheter des skins bientôt disponibles. wow, vraiment cool ça Et bien sûr, vous l'avez compris les amis, je vous ai dit dès le début de la vidéo, le battle royal En gros, le spawn, la warzone, tout devient cassable Et le dernier survivant les amis, remporte euh, des lots euh, incroyables Donc des grades VIP, des trucs comme ça Il y a aussi un autre event qui est le chess war euh, Celui-ci c'est des, comme des centaines de coffres qui apparaissent dans votre warzone vous serez celui qui ouvrez le plus euh, Survivez euh, face aux ordres de centaines de joueurs Oh Oups, oups. Oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups, oups. oups, J'ai cassé... Euh, désolé mec. Euh, ensuite il y a les métiers donc ça on va en parler les jobs en fait quand vous faites ça job vous pouvez faire euh, le vous pouvez monter jusque votre farmer paysan chasseur guerrier toutes les métiers que vous allez faire vont vous donner euh, de l'xp et vont vous donner dans le fond l'xp dans le fond et l'argent sur le serveur donc si vous avez 100 xp égale un niveau et avec un niveau vous pouvez acheter des items au shop par exemple vous voyez ici c'est 200 xp pour ça impossible en liste Ils sont en liste les listes c'est les euh, c'est comment ça s'appelle, les, euh, les points, donc euh, c'est comme les points boutiques dans le fond et avec les listes, vous pouvez acheter comme par exemple des spawners et tout, mais vous pouvez aussi les acheter avec de l'XP, donc c'est vraiment au niveau de tout ce que vous avez farmé, donc si vous farmez euh, si vous tuez des joueurs, vous allez obtenir de l'XP, si vous récoltez des récoltes, vous allez obtenir de l'XP, vous allez obtenir de l'XP en faisant tout sur le serveur, donc dans le fond, tous les métiers, vous allez pouvoir tous les monter et bien sûr quand vous passez certains paliers des métiers, on peut vous dire, euh, vous avez des avantages, donc par exemple le paysan, euh, vous avez un prix de vente plus euh, élevé, donc vous allez obtenir plus de niveau Farmer et tout, vous allez obtenir plus de trucs, ainsi de suite Donc voilà Plutôt intéressant le serveur les amis, sincèrement je trouve ça vraiment intéressant Il y a aussi un truc qui est vraiment intéressant C'est quand vous cliquez sur le joueur, vous pouvez voir Donc sa chaîne YouTube, ces trucs comme ça Et vous pouvez cliquer, voilà Comme moi par exemple, je peux configurer, donc ajouter un lien donc, mon Skype, mon Facebook, mon Instagram, mon Discord, mon Twitter, mon Twitch. Donc, tout le monde pourra euh, avoir les liens de tout le monde. Donc, si par exemple vous êtes un YouTuber ou même un joueur et vous faites une vidéo, vous dites Salut les gars, je viens de mettre une vidéo en ligne sur le serveur. Vous pouvez cliquer et boum, boum voilà, vous êtes dessus. Donc, ça c'est plutôt cool. J'aimerais vraiment aller tester la Lucky TNT, voir qu'est-ce que ça fait par exemple, si ça dérange pas. Euh, on va aller voir vite fait. Donc, boum, boum. Euh, on va aller dans la Warzone, je crois. Boum boum boum boum boum boum, on va faire des plus grosses dash Ça c'est plutôt intéressant, ce stick là je pense que ça va vraiment modifier le, le truc Donc c'est juste comme ça je la lance Et là boum, c'est quoi qu'on a eu nous Est-ce qu'on va avoir des bons trucs Oh, là ça, ça choisit, ça choisit, ça choisit, on aura quoi oh, on a une explosion 10 fois plus grosse, donc comme vous voyez, on a une énorme explosion avec 10 feux et tout donc, ça c'est plutôt intéressant euh, on va essayer d'en faire un autre voir, oups, elle va un peu plus loin celle-là Donc ça se contrôle pas vraiment en fait euh, elle, on a quoi On a quoi ici Oh, il fait noir un peu. Euh, jour, please. Elle, on a eu. Euh, oh, on a une un peu nulle quand même. Ici, on a eu un peu euh, plus de la merde. On va en lancer une dernière. Whoop Elle a un putain de gros rebond, les gars. Faut faire attention. Tu si, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je veux en avoir une qui enlève l'eau en fait. Euh, double. Ah, elle en a rien eu, tu vois, elle elle, elle a pas fonctionné Donc c'est plutôt intéressant, ces TNT là sont obtenables Au shop, sont obtenables euh, un peu partout Et c'est plutôt intéressant parce que euh, vous pouvez tout Obtenir avec le pass ou bien En formant euh, les levels Et vous pouvez acheter les spawners, Les trucs comme ça Donc ça je trouve ça vraiment intéressant, après il y a plein d'événements normal Je crois, il y a des KOTH des trucs comme ça Mais quand même, comme vous voyez, c'est quand même plutôt intéressant Le serveur il est bien développé, bien fait Et puis je, quand ils m'ont contacté, j'avais vraiment envie de présenter ce serveur Ça m'a vraiment fait penser à Fortnite le, le truc du Battle Pass et tout ça Donc le, le Battle Pass, le, le Battle Royale et tout, donc c'est pour ça que je vous en présente aujourd'hui donc voilà, c'est pas mal tout, j'ai fait le tour de la présentation les amis, si j'ai peut-être oublié des trucs mais comme je l'ai dit, tout est disponible dans la description il y a un Google Doc où tout est expliqué un gros merci au serveur qui sponsorise cette vidéo là et puis moi je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle vidéo, c'est Tycons, ciao ciao